Bonjour mes petits oiseaux d'amour Alors, je continue mon enquête parce qu'il y a encore tellement de questions à poser et de questions qui ont déjà été posées mais dont, eh bien, pour ceux qui commencent à me connaître savent que je ne prends rien pour argent comptant que je n'ai vérifié par moi-même, voilà. Euh, parce que beaucoup de, de questions très pertinentes ont été posées au public ces dernières années et qui n'ont pas toujours et c'est parfaitement normal et, et pour moi c'est pareil quand je fais mes recherches euh, et que et que j'ai des réponses elles ne sont jamais qu'une partie de la vérité d'accord euh, c'est pourquoi ça demande toujours une investigation un peu plus avancée pour préciser et préciser encore ici je m'intéresse à la terre et au soleil et euh, donc à l'emprise des forces du néant sur nous hein, qui est fort insidieuse et depuis fort, fort longtemps Alors, euh, voici ce que euh, j'ai eu comme affirmation concernant la Terre et le Soleil Le Soleil n'est pas le centre de notre système solaire Ceci est totalement faux c'est ce que j'avais vu euh, avant de m'incarner ici. J'avais vu donc euh, une planète euh, qui était entourée qui presque de rien du tout, où il y avait du vide euh, noir tout autour et qui était elle-même… Euh, je voyais pas du tout des étoiles hein, tout autour, je ne voyais pas de voie lactée, je voyais rien de tout ça. Euh, beaucoup plus loin en tout cas beaucoup plus loin d'elle que ce qu'on ne, ne veut nous le montrer et que de ce que je l'ai vu et euh, la terre elle-même donc comme je le disais ça c'est dans la vidéo les âmes jumelles face à l'éternité et aux survivants de l'apocalypse qui est destiné à tout cela où je disais que je voyais la terre avant de m'incarner euh, donc euh, entourée de, de, de noirceurs et et, et, et et où les, les choses se passaient plutôt mal euh, en, en les personnes et entre les personnes qui vivent sur Terre. Bien. Bon, revenons à nos gnognons. Donc, concernant la Terre, ce n'est pas du tout une Terre plate, comme certains veulent l'affirmer, avec en particulier cet euh, argument selon quoi l'eau... Euh, l'eau est toujours plate et qu'elle ne peut pas tenir sur un, un espace euh, circulaire. Alors, la Terre est bel et bien une sphère, en tout cas, selon la dimension 3D dans laquelle nous nous trouvons, car chaque chose qui existe, existe de façon multidimensionnelle. Et la multidimensionnalité, euh, ce sont mais justement euh, ah, comment expliquer ça ce sont des, des... voilà c'est voyez voyez un ray de lumière qui passe par un prisme et qui ensuite devient un arc-en-ciel et eh bien cette même lumière se décompose en euh, autant de dimensions euh, à l'intérieur de chacune d'elles, cette lumière existe, mais sous une forme particulière. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Et c'est aussi euh, ce qui se passe pour la Terre et tout, tout ce qui est créé, ici en tout cas dans notre univers. Hein. Euh, c'est, en tout cas, pour cet aspect-là de la multidimension, c'est ce qui se passe. Chacun d'entre nous existe sous une forme différente euh, selon ce, ce, euh, cette, cette, cette, euh, ces différentes couches parallèles lumineuses, d'accord, de fréquences. Et nous avons dans chacune de ces fréquences une existence et une forme différente, une forme physique et visuelle différente. Okay. Et c'est pareil pour la Terre. Donc, on va se remettre à notre échelle, à l'échelle 3D, okay. celle du corps physique. Et eh bien, à cette échelle-là, la Terre est une sphère. Mais cette sphère, euh, donc elle n'est pas plate du tout Alors, euh, pour ce qui est de, de cet argument que, que, que l'eau est toujours plate et qu'elle ne saurait pas euh, tenir euh, tout autour d'une sphère, c'est totalement faux. Je vous renvoie tous euh, à l'électromagnétisme et euh, à, à, aux différentes expériences qui ont été faites. Vous avez toutes sortes de documents à votre disposition, il suffit d'aller les chercher. Hein euh, qui vous montre que l'eau elle est diamagnétique ok elle a elle contient elle aussi elle a elle aussi cette propriété justement euh, de, euh, de double polarité ce qui lui permet justement euh, de d'être attirée par euh, et maintenue par le champ électromagnétique terrestre voilà euh... Maintenant, pour ce qui est de cette sphère qu'est notre Terre, sur cette dimension, eh bien, elle est beaucoup plus grande, en effet, que euh, ce que l'on nous montre. Alors, et il existe, euh, comment dire, euh, ce qui existe euh, depuis le milieu de cette sphère, je veux dire le milieu extérieur, enfin, c'est le milieu tout court, c'est pas que le milieu extérieur, c'est depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, vers le nord, euh, parce que euh, les images qu'on a pu vous montrer du pôle sud, ce n'est absolument pas le pôle sud, <rire> ce n'est que, euh, on va dire... Euh, la moitié de la Terre, de la sphère, d'accord On n'arrive qu'à la moitié des bords de la sphère. Et en effet, j'ai questionné, il y a un, une forme de, de ceinture, de ceinture physique, euh, et qui est peut-être très probablement glaciaire, euh, tout autour, justement, euh, de cette limite, d'accord De cette hémisphère, euh, Au-delà duquel, il existe aussi euh, toute une vie, euh, toutes sortes de peuples et euh, de terres et euh, d'autres espèces, d'accord, vivantes, qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Hein. Euh, mais sachez que euh, pour ceux qui, à l'instant, euh, se disent ah chouette, on va pouvoir y aller de l'autre côté, c'est sûrement mieux, si, puisque c'est l'inverse. Eh ben non, c'est pas mieux. Euh, L'inverse, j'ai demandé aussi, l'ensemble de la planète est contrôlé par les forces inverses et insidieuses. Euh, et même les peuples donc qui sont de l'autre côté, et il y a des géants et d'autres choses, etc. Oui, ça c'est vrai, tout ça est contrôlé aussi, à un certain niveau, par les forces inverses. Euh, donc, il n'est pas euh, profitable hein, d'aller s'aventurer euh, sur les hautes mers pour essayer de passer de l'autre côté, de l'autre côté de l'hémisphère, d'accord, à proprement dit de la Terre, nous sommes du côté de l'hémisphère nord. L'ensemble des terres que qu'on nous montre hein, euh, et qu'ils sont cartographiés se trouve uniquement du côté du pôle Nord. Et euh, le pôle, tout l'hémisphère Sud nous est complètement caché et il est aussi grand que l'hémisphère Nord. Donc, j'essaie d'être plus clair. L'ensemble de notre planète, en fait, de ce qu'on nous montre, n'est que la moitié ne fait que la moitié de l'hémisphère, d'accord Et l'autre côté est une certaine forme inverse, comme euh, oui il y a une ceinture, un mur, euh, mais ce ne sont pas des méchants non plus, hein. c'est comme nous, euh, ils sont, euh, ce sont des existences, des vies, euh, euh, on forme un aussi avec eux à la base et eux aussi sont contrôlés, je le répète. Quant au soleil, donc, euh, ce n'est pas une sphère, contrairement à ce qu'on nous vend, euh, c'est en effet un disque, un disque. Et euh, il est vrai aussi que notre planète, est, est, alors, et et alors, le soleil, j'ai demandé aussi, il y a un autre soleil qui est aussi un disque euh, de l'autre côté de l'hémisphère, donc euh, à l'hémisphère euh, euh, sud euh, et tout ceci a été en effet construit artificiellement, euh, mais à l'origine, euh, bien avant l'histoire qu'on nous raconte, même des Sumériens avant, parce qu'eux aussi euh, font, sont, font partie de, de justement de ceux qui euh, ont voulu euh, dominer, la terre et les êtres qui sont sur la terre et nous ont complètement endoctrinés donc depuis des siècles. Euh, nous, par rapport à l'existence et, et, et de, de, de la fabrication de la terre et de cette euh, euh, comment dire, de, de cet ensemble de dispositifs, la terre et son soleil d'un côté et de l'autre. Je euh... ne que je voulais Oui notre existence en effet est très très récente comparée à l'échelle de la planète, hein, de, de, de, la, de la construction de cette planète. Donc en effet, notre planète est artificielle à la base, mais pas pour de mauvaises raisons, c'est euh, une construction qui est en réalité, oui, une bibliothèque vivante. Ça c'est vrai, voilà. Et, et c'est vrai aussi qu'il y avait euh, donc à la base les gardiens de la terre, d'accord De cette bibliothèque merveilleuse de vie. Euh, voilà. Euh, et euh, d'après mon expérience, chaque, euh, euh, chaque, chaque, comment dire la Terre et, et tout son dispositif vital est comme une cellule, d'accord J'ai envie de dire ça comme ça. Et il y en a plein d'autres, donc, hein, dans la création. Euh... Et chacune de ces cellules, euh... comment dire, a ses propres particularités, a son propre code, dans notre propre univers, hein, d'accord euh, et donc génère ses propres formes d'existence et sa propre logique. Ok? Voilà. Euh, et c'est selon ses propres caractéristiques. Et tous ceux qui se trouvent de l'autre côté de notre hémisphère sont tout aussi mis en danger par ce qui arrive. Et j'espère qu'ils sont informés. Et je ne sais pas s'ils nous écoutent Alors si, euh, j'entends que oui. Alors j'espère qu'ils sont informés Non. Alors euh, je leur dis aussi, euh, protégez-vous, mettez-vous à une certaine hauteur, euh, là où il y a euh, donc euh, l'élévation des terres, euh, parce que selon ma vision aussi, et cela euh, continue de se, de se confirmer, pour différentes raisons euh, qui euh, sont celles de. Comment dire euh, des, des, des différentes euh, malversations organisées, insidieuses euh, par les, les, les forces de contrôle. Euh, oui. Parce qu'en effet, la Terre a été creusée un peu partout de façon aberrante, constituant d'énormes fosses un peu partout, qui, lorsque la Terre va subir cette rencontre cosmique qui va l'ébranler pendant un moment, et aussi la mettre en, dans une forme d'apnée, dans son champ électromagnétique, ce qui va, lorsqu'elle va sortir de cette apnée, va déclencher ce basculement hein, de, son, de son corps physique, d'accord, euh, de façon à retrouver une stabilité. Et c'est là que le manteau d'eau, va euh, basculer euh, va... non parce que lui il bascule pas justement c'est c'est le corps qui bascule et le manteau d'eau reste au même endroit donc il va rincer euh, toutes les terres par là où il passe et il va y avoir aussi une épreuve du feu euh, pas seulement une épreuve de l'eau mais une épreuve du feu euh, où euh, les, les, les énormément d'endroits sur terre vont non seulement euh, se disloquer mais aussi s'effondrer en partie voilà donc, euh... et tout ça uniquement pour faire un maximum de dégâts euh, à un moment donné où eux vont le choisir aussi. Hein. Non, parce qu'ils ne choisissent pas ce moment-là. Non, ils se préparent à ce moment, et ils se préparent à faire le maximum de dégâts euh, en parallèle pendant ces événements cosmiques, de façon... Et il, pré il prépare l'ensemble de nos âmes à être le plus hypnotisé possible, à être tout à fait dans des fausses croyances, et à chercher ailleurs que dans leur cœur, et à euh, euh, la comment dire euh, la, la source de toutes les bénédictions, d'accord, et, et la voie de sortie, et la voie de libération véritable euh, pour nous. Pour récupérer un maximum d'entre nous dans euh, dans dans dans les dans les dans les méandres infernaux de de leur esclavage, voyez, pour ne pour faire de cette terre un lieu uniquement pour eux avec très peu d'entre nous, juste le nombre qui leur suffit euh, pour euh, euh, leur autosuffisance, d'accord Un nombre d'esclaves ici sur Terre, avec interdiction pour nous hein, euh, de fréquenter le, le reste du territoire parce qu'ils veulent s'accaparer absolument tout, voilà et c'est pour ça qu'ils désertifient, c'est pour ça qu'ils euh, euh, exterminent, ils nous font nous exterminer. Alors, pas seulement euh, j'ai l'intuition qu'ils vont nous balancer un maximum de produits hallucinogènes, mais sachez aussi qu'il y a des drogues qui rendent les gens ultra violents, hein, qui leur font fait perdre complètement le contrôle deux même euh, surtout lorsqu'ils sont affaiblis euh, et qu'ils les mettent facilement en colère, etc., irritables et autres. Et c'est déjà dans notre atmosphère, d'accord euh, Mais ceci euh, augmente et augmente... Euh, euh, euh, constamment euh, parce qu'il... Euh, à cause des chemtrails, d'accord ça fait partie euh, déjà de ce qu'il balance dans l'atmosphère voilà, petit à petit, petit à petit petit à petit et donc euh, il faut vraiment être solide hein, vraiment être solide et c'est pour ça que je vous dis euh, solide mentalement et solide dans ses convictions et persévérant dans ses efforts à se sortir de toute cette emprise hein en ayant le maximum de soins pour soi, en n'utilisant en plus le moindre produit industriel, en sortant des villes pour aller dans les endroits les moins pollués et euh, entreprendre, de trouver le moyen d'être autonome en cultivant nos propres euh, fruits et légumes, d'accord euh, Pour survivre et ceux qui vivent déjà de lumière, bah, je leur dis bravo Et euh, bon, euh, n'essayez pas euh, de vous précipiter euh, trop vite et trop brutalement dans euh, cet euh, exercice et dans cette autonomie euh, de nourriture, euh, euh, parce que certains y ont laissé leur peau, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller, mais tout simplement, comme je le dis, euh, soyez doux et écoutez votre corps, allez-y à votre rythme, d'accord Ne vous précipitez pas hein euh, Je renvoie les uns et les autres à, au tirage que j'ai fait sur les énergies de cette année, hein euh, qui euh, donne des indications vraiment très très précieuses, mois après mois, par rapport à ce qui se joue, hein, de façon générale, euh, dans les énergies d'incarnation, et ce qui peut vous aider. Et justement, en ce moment, on vous dit, ne vous précipitez pas, d'accord Ce n'est surtout pas le moment de paniquer, de se précipiter, de prendre de mauvaises décisions, d'accord Toujours, toujours je conseille d'être doux, d'être, de garder son calme et euh, d'écouter son âme, d'accord Et tout cela demande un certain temps et changer une situation matérielle en une autre, ça prend du temps, il faut s'informer. Ça n'est pas si facile de se mettre à cultiver, d'être autonome, ça demande vraiment... Alors pour ceux qui ne savent pas le faire, je vous recommande d'étudier un maximum toutes les informations que vous pouvez trouver à ce sujet, en permaculture surtout. Hein et tout ce qui se rapproche de ça, comment euh, créer des, euh, comment trouver de l'eau et comment créer des, des, euh, transformer un désert en quelque chose de, euh, de florissant, euh, naturellement en plantant certains arbres, en plantant certaines plantes. Euh, comment faire revenir de l'eau, comment euh, renourrir euh, les, les, ré réapprovisionner les nappes phréatiques, etc., etc. Voilà. C'est vers ces choses-là que nous devons tous aller en masse pour abandonner toute cette emprise. Lorsque nous l'abandonnerons, ils n'auront plus aucun pouvoir sur nous. Parce que tout le pouvoir qu'ils ont, c'est celui que nous leur donnons parce que nous travaillons pour eux. Euh... Et je serais très étonnée que ces gens qui prétendent offrir l'immortalité aux autres soient immortels eux-mêmes. J'en serais très très très étonnée moi qui ai quelques notions sur l'immortalité euh, et qui peut vous guider vers l'immortalité véritable, je peux vous dire que là on est encore face à un énorme mensonge. Ils ne sont pas immortels, ils utilisent toutes ces technologies parce qu'ils en sont ils sont bien incapables de créer tout cela. Euh, nous n'avons besoin d'aucune technologie. Notre âme, si nous la développons, si nous développons notre rapport à notre âme, peut nous apporter non seulement tout ça, mais beaucoup plus, infiniment plus que toutes les technologies qu'on met à notre disposition. Alors oui, j'utilise les technologies mes chéris. Eh ben oui, parce qu'il faut bien pour communiquer que je fasse passer euh, mes informations. Je les fais passer de toute façon à tout le monde euh, par l'intermédiaire de l'écho électromagnétique de mon âme vers toutes vos âmes. Mais tout le monde n'est pas ouvert à son âme. Donc tout le monde ne peut pas entendre ce que j'ai à dire. Il ne peut pas recevoir et, et, et euh, ces informations. Parce qu'une âme ne reçoit que ce qu'elle est prête à recevoir. D'accord qu'elle a de place en elle-même pour recevoir ça et pour pouvoir l'entendre depuis son esprit. Et la plupart d'entre nous sont tellement hypnotisés euh, qu'ils n'interrogent euh, qu même pas leur esprit, tout simplement, donc ils ne peuvent pas avoir accès à leur âme. Et donc tout ça euh, sert à bien peu de choses, mais le jour où ils vont se réveiller, ils vont avoir l'information et ça va. Le problème c'est que le jour où ils vont se réveiller d'un coup, ça risque d'être... Et je ne voudrais pas que ce soit ça, ça risque d'être trop tard, ça risque, il risque de se réveiller dans, dans la panique parce que les événements vont être graves. Mais rappelez-vous euh, que tous ces événements euh, graves sont euh, organisés depuis longue date euh, par, euh, par ces forces de contrôle, d'accord À tous les niveaux. ARP euh, les poisons dans l'air, les poisons dans l'eau et dans la terre, les poisons dans l'alimentation. Et tout ça pour faire quoi? Eh bien, pour construire un monde où on va être beaucoup moins nombreux et où on vont, ils vont pouvoir nous donner une alimentation qui sera hors sol et totalement contrôlée, totalement artificielle pour ceux encore qui seront le plus méritants et pour les autres. « Je préfère ne pas vous dire ce qu'on leur donnera à manger. » Voilà. Non, vraiment, mais c'est affreux. Mais ces gens-là n'ont aucune limite, d'accord C'est vraiment les forces inverses. C'est la noirceur absolue euh, du, du néant qui euh, s'est installée ici. Et nous, ils sont beaucoup moins nombreux que nous. Et si nous étions réveillés, nous pourrions les renverser totalement et sans difficulté aucune. Voilà. Et, et c'est tous ces effets de fausses croyances, et d'hypnotisme et de, et de brouillage des informations qui fait que les uns et les autres ne savent même plus où ils en sont, qui n'ont même pas envie de chercher l'information, qui sont trop fatigués pour la chercher. Et voyez, toutes ces vagues de, toutes ces vagues de, de dépression et de nuit noire de l'âme hein, que nous Avons connu les uns et les autres c'est encore eux qui se sont organisés euh, pour euh, j'ai envie de dire pour nous casser la gueule euh, avant tous ces événements voyez, pour nous affaiblir de toutes les manières possibles voilà et les médicaments qu'on nous donne les antidépresseurs mais c'est terrible j'ai moi aussi fait euh, une période de dépression euh, qui euh, je croyais euh, mentalement était due à mon excès de travail sans limite, euh, mais en fait je me suis rappelé que j'avais, euh, je m'étais laissé enseigner euh, à l'initiation du reiki, hein, et que c'est suite à ça que j'ai Plongé euh, dans euh, des années de dépression extrêmement lourdes, euh, ça ne m'a pas empêché. Hein, ça ne m'a pas empêché malgré tout parce que j'ai un esprit extrêmement persévérant et rebelle euh, de continuer mes recherches, mon travail pour le peu d'énergie qui me restait et de me concentrer là-dessus pour les peu de forces que j'avais et de poursuivre mon, mon alignement au cœur et euh, les médicaments que j'avais. Eh bien, euh, il si, il est obligatoire. <rire> je rigole tout doucement, euh, de prendre ces médicaments si vous voulez euh, garder euh, ce qui vous permet de subsides, comme hein. vous ne pouvez pas travailler, vous en êtes incapable, et ben si vous voulez recevoir les subsides qui vous permettent de, de, de remplacer les, vos revenus de travail, vous êtes vous êtes dans l'obligation de prendre ces médicaments, vous voyez un peu comme c'est pervers jusqu'au bout comme à quel point à quel point nous sommes dans l'ensemble d'entre nous nous sommes dans des fausses croyances et, et les médecins complices de tout ça parce que je vais vous dire ces médicaments moi qui suis très euh, comment dire et depuis ma toute toute jeune enfance, c'est ce qui m'a permis de m'orienter directement et de comprendre des choses extrêmement vite et, et de, dès le plus plus jeune âge, eh bien j'avais une conscience très aiguë de ce qui se passait de mon cerveau, des capacités du cerveau et de comment donc ça fonctionne et, et c'est ainsi que dès l'âge de 7 ans j'ai commencé à, à, à, à sortir complètement du dogme de l'école et de l'éducation nationale pour faire ma propre éducation et euh, modeler mon cerveau de la manière qui m'intéressait pour obtenir les résultats qui m'intéressaient, voyez, à quel point déjà j'étais alerte dans ma conscience de ce qui est, et comme ça m'a protégée de tout ça, donc je reviens à ça, donc euh, les médicaments, les antidépresseurs, j'en ai pris euh, Cipralexa et autres, hein euh, je ne sais plus quel était l'autre, euh, bref, euh, des trucs quand même assez forts, assez costauds, et ben, ça m'a détruit tellement le cerveau, pendant seulement six mois, Hein, été des années malade, alors j'ai fait semblant de prendre les médicaments. Euh, je, je, je disais oui, oui, je les prends, mais je les prenais pas. Hein. Je savais que ça marchait comme ça, euh, qu'il fallait que je continue de les prendre parce qu'on est surveillé. Hein. Si vous les prenez plus, si vous allez plus prendre à la pharmacie ces médicaments, même si vous les avalez pas, eh ben vous n'aurez plus, euh, vous n'aurez plus de quoi vivre. On va vous, on va vous mettre à la rue. Ah ouais, il faut pas être trop rebelle ici, hein. ou alors rebelle mais un peu intelligent quand même, hein, un minimum. Et donc, et donc. Il m'a fallu, fallu quatre années pour euh, complètement réparer et réhabiliter mon cerveau dans ses fonctions optimales. Il faut dire que euh, j'ai plus, euh, comment dire, euh, comme je vous disais, de, de, de, de, euh, de conscience de, de, de, des réelles capacités cérébrales et une attention beaucoup plus vive que la plupart d'entre nous à cela, euh, puisque. Euh, euh, c'est mon premier outil de travail, n'est-ce pas Depuis ma toute petite enfance, et que je me concentre extrêmement fort euh, là-dedans. Euh, et donc, et donc euh, ce que je vous dis là est, est très... Euh, comment dire Est, euh, est véridique et véridique, voilà, de toute bonne foi, quoi, et avec une expérience de, de, de, de, euh, de 50 années de, de, de recul, vous voyez, euh, un, un vraiment chercheur, euh, chercheur de vérité euh, totalement autonome, euh, en étant moi-même mon propre cobaye, vous voyez, et sans la moindre, euh, comment dire, complaisance, à aucun moment, voilà, Là, on parle aussi de persévérance et de d'endurance et de... Et de ah, je ne trouve pas le mot non plus. De droiture, hein, vraiment de d'intégrité, de, voilà, d'intégrité de démarche de bout en bout et à chaque, et à chaque moment. Hein. Évidemment, il y a des moments où, où, où, où, où, où je reçois des mauvaises informations et je ne me rends pas compte tout de suite. <rire> On est tous pareils, hein. je ne suis pas du tout infaillible, je le répète, je le répète. Voilà, je vous en prie. J'ai demandé est-ce que la Terre tourne sur elle-même Parce qu'en fait, cette histoire d'eau de, euh, pour les platistes, <rire> selon laquelle bah, c'est pas possible que la Terre soit une sphère parce que l'eau est censée être plate. <rire> Pardon moi, je, je, ne me, voilà, je ne veux pas du tout me moquer d'eux, mais. Voilà, par rapport aux informations que je reçois, c'est juste tellement aberrant. Et s'ils simplement s'intéressaient, ils et d'ailleurs certains l'ont fait, s'intéressaient au diamagnétisme de l'eau, de eh bien, ils comprendraient que ce qu'ils affirment est totalement faux. Euh, ce qui crée les courants... Euh, et ce qui permet le cycle de l'eau, c'est justement l'électromagnétisme de la Terre. Alors, je, je, je laisse réfléchir ceux qui n'ont pas encore orienté leur esprit vers cette option-là, parce que c'est même pas une option, euh, pour moi c'est simplement juste. Et quand ceux qui croient que la Terre tourne sur elle-même, eh bien c'est ça qui est faux. La Terre est fixe elle ne tourne pas sur elle-même, justement grâce aux forces électromagnétiques. Regardez-vous vous-même comme vous êtes fait. Est-ce que vous tournez sur vous-même pour pouvoir exister Ben oui, excusez-moi, ça ça vous paraît peut-être totalement aberrant par rapport aux fausses croyances qu'on qu nous a inculquées, mais c'est pourtant euh, dans ce sens-là que je vous invite à regarder, même si c'est encore extrêmement difficile pour vous, parce que ces informations-là, maintenant, elles vous tombent dessus d'un coup. Bon, et eh bien notre corps, puisque lui aussi, il est euh, il est, il est, maintenu, il est créé, il existe, et, euh, grâce, et il est cohérent, et ses cellules sont cohérentes les unes avec les autres, grâce à son champ électromagnétique, d'accord et les flux, les flux de notre corps circulent aussi grâce à ce champ électromagnétique. Voilà pourquoi aussi, quand il est abîmé, quand notre âme est abîmée, quand elle est perforée ou quand elle est squattée, etc., ça ne peut plus fonctionner normalement. Eh oui Et voilà pourquoi aussi la Terre euh, va avoir à un moment donné son, son, euh, son champ électromagnétique qui va s'arrêter... Euh... Et c'est pourquoi euh, elle, va, elle va bouger sur elle-même, d'accord Et à ce moment-là, euh, nous risquons nous aussi d'avoir des effets un peu inédits. Euh, je, je ne sais pas quel sera l'effet euh, concrètement que ça aura sur nous. Je pourrais poser des questions, mais je ne sais pas même lesquelles poser, parce que je ne sais pas dans quel sens ça peut aller, tout simplement. Et si les astronautes qui euh, vont jusqu'à un certain une certaine distance de la Terre ont vu euh, ou croient avoir vu euh, la Terre tourner sur elle-même, eh bien, c'est simplement une illusion, une vaste illusion et euh, Lorsque je vous aurais euh, fait cette communication concernant le champ électromagnétique et les dangers concernant justement euh, ces forces qui nous contrôlent et qui veulent nous asservir aussi totalement que possible, se servent et vont se servir, euh, comment dire, elles ne sont pas directement, physiquement, ici dans notre dimension. Elles ne peuvent pas y accéder, donc elles utilisent toutes sortes de subterfuges et doivent passer par nous et doivent nous convaincre et, et doivent nous squatter, etc., etc., dans d'autres dimensions de nos corps et de nos esprits, afin de nous diriger et de nous mener par le bout du nez. Et voilà pourquoi euh, euh, toutes ces euh, guerres et, et, et, et, et, et tout ce qu'il y a d'atroces euh, et... et, et est instigée par elle parce que lorsque nos énergies descendent, et plus nos énergies descendent, et plus nous devenons directement compatibles avec elles. Et plus il leur est facile de nous squatter et de rester en nous pour faire de nous ce qu'elles veulent. Voilà, et utiliser notre âme pour créer des choses, d'accord Eh ouais euh, déjà, entrer dans notre corps et nous squatter, ben, c'est ça, c'est euh, prendre possession de notre esprit et de notre âme et de notre corps, la totale. Et donc, euh, grâce au champ électromagnétique, et vous savez qu'on l'utilise, puisque c'est grâce à ça que fonctionnent les radios, les télévisions, les portables, d'accord Donc, comprenez bien ceci, que cette technologie est parfaitement euh, connue et euh, utilisée euh, par ces forces-là. Euh, elle nous, nous distille qu'une toute partie de la vérité à nos scientifiques et, et, et dans les technologies qu'on utilise, juste ce qu'il faut pour que nous mettions en place ce dont elles ont besoin et pas... Euh, le reste des informations de façon à pouvoir être à pouvoir nous tromper complètement d'accord à à être nos esclaves hein, euh, innocents et euh, euh, les uns et les autres ont l'impression vraiment euh, euh, de faire euh, pour le mieux hein seulement euh, toutes ces technologies qui sont mises en place et bien avant elles, d'autres technologies à une échelle, à celle de la planète, et depuis l'extérieur de notre planète, leur permettent de créer une illusion. Cette illusion, elle est directement projetée dans notre champ personnel électromagnétique et grâce à cela, ils nous envoient les sensations, les images, et oui, rappelez-vous, la télévision, on voit des images, on entend des sons, hein Bien, eh bien, c'est ça. Leur technologie, depuis l'extérieur de la Terre, leur permet de cibler quelques personnes, par exemple les astronautes, euh, quelques-uns d'entre eux en tout cas, peut-être, et je pense que certains d'entre eux sont complices, ou, au bas mot, auront signé des clauses de confidentialité s'ils ont, eu la puce à l'oreille, si quelque chose euh, les a amenés à penser que tout ça n'était peut-être pas tout à fait vrai, peut-être, ils ont été amenés à signer des clauses de confidentialité. Et certainement, certains d'entre eux ont reçu des menaces. Euh, on leur a fait comprendre, euh, on leur a fait croire euh, que euh, les forces euh, de contrôle étaient extrêmement puissantes ou je ne sais pas quoi encore, et qu'elles pouvaient avoir euh, droit de vie ou de mort sur eux ou sur leur famille, hein. ce qui, vous le savez, est encore plus sensible hein, pour un être qui a une âme et un cœur, euh, encore euh, qu'il subisse des choses difficiles, il, il, il peut encore jusqu'à un certain point le supporter, mais si on menace ceux qu'il aime, là euh, c'est évidemment euh, euh, plus supportable du tout. Voilà. Donc, il est euh, extrêmement facile pour ces gens-là de nous manipuler et de nous maintenir euh, sous cette coupe, coupole d'illusion. Euh, parce qu'en effet, euh, j'ai aussi reçu comme, comme, euh, comme information que nous sommes bel et bien sous une coupole, une forme de coupole d'illusion de, de, de, de, de, hein, qui permet de maintenir cette illusion en place. Tout comme ce que, ce que nous voyons par les télescopes, tout autant euh, que lorsque, pour nos astronautes, ils vont dans des stations, etc., euh, ou dans des fusées, on leur permet de voir une certaine image pour continuer de leur faire croire et se servir d'eux comme témoins pour dire « Ah oui, oui, ah là là, qu'est-ce que c'est beau, gna gna gna, euh, la Terre tourne sur elle-même et tout, on voit le lever du soleil, enfin bref, voilà. Euh, » Et tout cela est totalement faux. Mais oui, c'est monté de toutes pièces. Et ceux qui sont derrière ces technologies euh, le savent parfaitement bien et utilisent des personnes à qui ils font croire ces, ces, ces, ces, ces, fausses, euh, ces fausses choses et qui, elles, n'ont pas les moyens d'avoir les preuves que c'est faux. Voilà, on leur dit, bah tu fais ça, comme ça, comme ça, et c'est très bien, et merci, on te donne ta paye, on te félicite, on te donne des médailles, on te récompense. Voilà, <rire> mais quelle, quelle mise en scène énorme, énorme, on a à laquelle mise en scène on a à faire. C'est <rire> pas fou, euh, c'est malveillant au possible, voilà. Oh là là. Je continue de rire de, de, de, de, de, de toutes ces illusions parce que, parce que bah, moi-même, j'étais prise par là, je suis passée par l'école et, et tous ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces mensonges qu'on nous a appris. Alors, astronaute, relisez ce mot, astro, astre, astral. J'ai posé la question qui m'est venue directement. Mais attends, est-ce que euh, depuis notre 3D ici, est-ce qu'on a accès physiquement qu'au qu monde astral c'est pourquoi certains se dédoublent et croient devoir se dédoubler de leur corps euh, pour aller visiter ce qui se passe. Mais évidemment, euh, ils ne peuvent alors pas aller plus loin que euh, l'astral et le bas astral, tout simplement. Chose que moi j'ai refusée depuis le départ et que mon alignement m'a totalement épargné Et ce pourquoi, euh, lors de mon tout premier voyage, je n'ai pas fait une sortie de corps, pas du tout. Je, re je suis restée, comment dire, unifiée à mon corps et j'ai fait euh, et je fais chaque fois des voyages conscients en pleine conscience, et tout ce que je reçois comme information, je le reçois toujours en pleine conscience, en étant éveillée, d'accord <rire> Je vois double, <rire> pas parce que j'ai vu, mais je vois notre illusion, et lorsque je questionne, je vois la réponse, la réalité que mon âme m'envoie, au-delà du plan astral. <rire> Ah là là là là là là, Mais quel, quel énorme super chouette Mais je suis en train de découvrir tout ça, parce que je pose les questions ici pour la première fois. C'est nouveau aussi pour moi, hein. je m'enregistre directement alors que je suis en train de poser ces questions. Et euh, cette ceinture de glace qui se trouve au réel hémisphère de notre planète... Euh, contient différents, non pas un, mais plusieurs passages vers l'intra-terre. Euh, à l'intérieur de laquelle existent plusieurs peuples. Voilà, pour mes infos jusqu'ici. Et il est vrai que la terre grandit petit à petit, et qu'au début ce n'était qu'un caillou, et qu'en grandissant, eh bien, ce, ce, ce qui n'était qu'un caillou au départ, euh, s'est séparé en continent et qui a laissé l'eau qui était à l'intérieur d'elle jaillir à l'extérieur.